Salut bande de sérivores et bienvenue dans ce second épisode dédié aux origines des chaînes du broadcast. Si vous n'avez pas vu la première vidéo dédiée à NBC, je vous laisse cliquer sur le petit lien et aller faire un tour. Si vous l'avez déjà vu, félicitations, on continue aujourd'hui avec ABC. ABC pour American Broadcasting Company, qui aujourd'hui appartient à Disney, mais cela n'a pas toujours été le cas. Ses origines remontent à 1926, quand la RCA et deux autres stations de radio fondèrent NBC. NBC s'est développée si rapidement qu'en 1927, la station avait trop d'associés dans la même ville, donc NBC a séparé ses programmes en deux chaînes distinctes, le Red et le Blue Network. Je sais, on en a déjà parlé dans l'épisode précédent, mais j'installe le contexte. Après que la FCC déclare en 1941 qu'une entreprise ne pouvait pas être propriétaire de plus d'une station de radio, NBC en 1943 vend la moins lucrative, le Blue Network, à Edward G. Noble, qui renomme la station « American Broadcasting System » avant de se décider une bonne fois pour toutes pour « American Broadcasting Company ». ABC était la plus petite des stations de radio majeures, mais s'est distinguée en embauchant le chanteur populaire Bing Crosby, qui présentait une émission de variété toutes les semaines. Dans les petites lignes de son contrat, Crosby demandait explicitement de pouvoir pré-enregistrer le programme pour une diffusion future. Et c'est ainsi qu'ABC devint un pionnier dans le domaine des enregistrements magnétiques. ABC s'est pris d'intérêt pour la télévision en 1948 et a été racheté par UPN, la branche cinématographique de Paramount Pictures. ABC a donc été vendu à UPN pour 25 millions de dollars en 1951. Même si ce rachat a su insuffler un capital confortable dans les caisses de ABC, cela n'a pas été suffisant en termes de richesse de programmation pour concurrencer NBC et CBS. ABC trouve alors la solution en s'associant avec les producteurs majeurs de Hollywood afin de proposer des films de qualité à ses téléspectateurs. Le premier de ces producteurs, c'est Walt Disney, dont la série anthologique Disneyland fut diffusée à partir de 1954 sur ABC et a permis à la chaîne d'attirer de nouveaux annonceurs publicitaires et d'étendre ses partenaires locaux. Mickey la chaîne a aussi formé une alliance lucrative avec Warner Bros qui a fourni à ABC le western Maverick diffusé de 1957 à 1962 la série de détectives privés 77 Sunset Strip de 1958 à 1964 et d'autres programmes qui ont connu beaucoup de succès 77 Sunset strip. Edward Byrne. 77 Sunset Strip. And Richard Long. Spécialisée dans les programmes qui vont à l'encontre de ceux qu'on trouve sur les autres chaînes, ABC se lance dans une aventure risquée en diffusant en prime time la série animée de Flintstone entre 1960 et 1966 et la série Batman entre 1966 et 1968. C'est une série en live action qui a connu des audiences records et des revenus publicitaires en record aussi. Et après avoir tenté en vain de récupérer les événements sportifs détenus par NBC et CBS, ABC développe la série Omnibus Wild World of Sports entre 1961 et 1998 qui, avec le programme hebdomadaire Monday Night Football, ont bâti la dominance d'ABC sur le réseau des sports athlétiques. L'âge d'or d'ABC arrive en 1975 avec l'arrivée de Fred Silverman en directeur de la programmation. Établissant une grille des programmes avec des comédies comme Happy Days, Lover and Shirley The Truth Company et avec des dramas sexy comme Charlie's Angel, The Love Boat et Fantasy Island, Silverman a rapidement fait grimper ABC sur la première marche du podium. On our, oh, on our door. We've been waiting for you. We've been waiting for you. The kisses are hers, Hersin, and, hers and hers and his, his three's company, too. Love. Exciting Pour contrecarrer les critiques disant que la chaîne ne propose que des divertissements bas du front, la chaîne va alors sortir des projets plus prestigieux comme la mini-série Roots en 1977. NBC fut aussi la première chaîne à embaucher une femme, Barbara Walters, pour présenter son émission d'actualité quotidienne, même si ce domaine de programme n'a décollé qu'à partir de la sortie des programmes toujours actuellement diffusés « 20 depuis 1978 et « Nightline » depuis 1980. ABC a été racheté par Capital Cities Broadcasting pour 5,5 milliards de dollars en 1986 et ensuite été racheté par Disney pour 19 milliards de dollars en 1995. La chaîne a continué de prospérer au 21e siècle avec des programmes en prime time tels que Who Wants to be a Millionaire, Lost, Desperate Housewives, Grey's Anatomy et Dancing with the Stars. Uh, hi dad. Hi. Uh, I don't really need your help but I just wanted to let you know that I'm win the million dollars. <rires> mais aussi grâce à ses programmes diffusés en journée comme One Life to Live et General Hospital. C'est la fin de cette vidéo sur l'histoire de ABC. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et un pouce bleu. Je vous dis à très bientôt. I fooled you. I kept my reason by reciting the multiplication tables backwards.